Ça fait maintenant 5 jours que je suis parti euh, en voyage. Donc, j'étais aux états unis pour mon groupe Mastermind. Donc, j'y vais deux fois par an. Et euh, bah franchement, pour être honnête, j'aime de moins en moins voyager tout seul en fait. Euh, j'aime toujours autant le Mastermind parce que j'apprends énormément. J'apprends chaque fois un peu plus et euh, mes liens avec les membres du Mastermind. Euh, se resserre de plus en plus donc ça c'est vachement chouette parce qu'il y a vraiment une amitié qui s'installe par contre le fait de voyager seul ça me plaît de moins en moins euh, tout simplement parce que bon voilà ma, ma, mon épouse Marina mais euh, regardera pas cette vidéo parce que je poste trop de vidéos pour elle mais euh, bah, en fait elle me manque euh, tout simplement là je suis à, à londres en correspondance et euh, bah, C'est de moins en moins plaisant quand, quand tu es marié de voyager tout seul et quand on aura un enfant, ce sera encore plus compliqué, j'imagine, euh, genre de voyager à deux, de laisser l'enfant. Je vous dis ça, pourquoi Je vous dis ça parce qu'en fait, il faut qu'on comprenne quelque chose. C'est que nos ambitions, nos rêves, ils évoluent avec le temps. Mais ils n'évoluent pas avec le temps quand on fait rien ils évoluent avec le temps en fonction de ce qu'on fait. La première fois que je suis allé aux États-Unis, j'étais en mode « ouais, c'est trop bien, je ferai ça tous les mois ». Et en fait, au fur et à mesure, maintenant, moi, j'ai envie de voyager avec ma femme, même pour le travail, et plus tard avec nos, euh, nos enfants quand on en aura. Et euh, pourquoi je vous partage ça C'est parce que je connais beaucoup de gens qui n'ont pas de rêve, pas de désir, pas d'aspiration, pas d'ambition, et qui… Euh, ont l'impression que d'autres ont des rêves, d'autres ont des ambitions, mais pas eux. Et qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui a des rêves et des ambitions C'est en fait quelqu'un qui passe à l'action. Moi, je ne pourrais pas savoir que mon rêve, c'est de voyager avec ma femme et avec mes enfants si je ne voyage pas déjà tout seul. Okay Parce que quand j'étais célibataire, c'était vraiment mon kiff. Quoi. Et euh, bah c'est quand je vais vraiment voyager avec ma famille, je pense que je me rends compte que, bah en fait, je n'ai peut-être plus envie de voyager. J'ai envie d'avoir une belle maison, d'être tranquille, de vivre une vie pépère. On ne peut pas savoir d'avance ce que notre cœur désire dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, théoriquement. Il faut passer par l'action. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, par exemple, si vous me dites, ouais, well, tu peux gagner un million avec ton entreprise, ça ne me donne pas envie, en fait. Mais euh, au fur et à mesure que je gagne plus, le jour où je ferai un chiffre d'affaires de 500 000 euros, là, je vais me dire, oh, en fait, un million, ouais. Pourquoi Parce qu'on a aussi. Alors, il y a deux choses. Soit on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Je ne peux pas savoir. quoi Il y a 10 ans, je ne pouvais pas savoir que je voulais créer un business et voyager et euh, travailler chez moi parce que ce n'était même pas dans mon schéma. Quoi. Je, je sortais de... Euh, J'étais en, en études supérieures et donc je ne savais pas. Et il y a autre chose, c'est que bah, tant qu'on n'a pas poussé certaines portes, on ne découvre pas certaines choses. Donc, il faut savoir ce qui est possible et il faut savoir aussi par l'action. Ok, Je fais ça, ça me donne envie de faire ça. Je crée un blog, je me rends compte que j'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de faire des podcasts. Euh, beaucoup de gens, par exemple, n'aiment pas pas les réseaux sociaux. Bah ouais, mais beaucoup n'ont pas essayé. Oh, j'aime pas LinkedIn. Tiens, j'essaie LinkedIn. Ah, finalement, ça me plaît. Ah, OK. Euh, tiens, je vais essayer Instagram, du coup. Euh, tiens, je veux pas faire de vidéo. Ah bah tiens, il faut que je fasse une formation vidéo, je vais faire des vidéos. En fait, je prends du plaisir. Je veux pas parler en public. Ah, mais j'aime bien faire des petits ateliers. À 5, bah en fait, j'aime faire les, les euh, ateliers maintenant, les conférences à 100. Et ce n'est pas seulement l'idée d'aller plus haut et plus loin et faire plus et plus grand, c'est de se rapprocher de ce qui nous ressemble, de ce que nous aimons réellement. Euh, Quelqu'un qui donne des conférences… Euh, wow. Un autre exemple, c'est que j'ai des amis qui ont des gros business à l'ancienne parce qu'ils l'ont plus ou moins hérité de leurs parents. Bah Eux, ils pourraient croire que leur ambition c'est de grossir, de gagner encore plus parce que c'est ça, est un, on est dans un monde concurrentiel niveau business. Mais ils ne se disent pas, peut-être faut que j'arrête tout ça et que j'ouvre une agence de consulting plutôt, une boîte de consulting, euh, un job, que je fasse des formations en ligne, un job, qui, un travail, un business qui me permet d'avoir moins de contraintes et d'avoir plus de liberté. Okay Donc, Cherchez toujours ces aspirations, ses ambitions. Soyez à l'écoute de votre cœur, passez à l'action. Euh, restez ouvert d'esprit et surtout, voilà, ne vous attendez pas à avoir un, un éclair de génie. Mais par l'action, par l'apprentissage, vous allez découvrir de nouvelles choses que vous n'aurez jamais pu <coughs> pardon, découvrir autrement. Donc voilà, c'était mon appel à l'action pour vous. Et puis, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez par exemple créer du contenu pour explorer euh, le business en ligne, vous voulez créer un business en ligne mais vous ne savez pas par quoi commencer, moi je vous invite à créer soit un blog, un podcast audio, un compte Instagram et euh, une chaîne YouTube. Et si vous avez besoin d'aide, je vous mets le lien vers le kit du créateur en bas de cette vidéo qui va vous aider à justement comprendre comment tout ça, ça marche, à voir les possibilités et à passer à l'action, OK Je vous dis à très bientôt les amis. Euh, je retourne à Londres en fait, là je suis, à, je suis à Londres et je retourne à Londres pour un autre euh, événement et là je ferai un vlog où on visitera la ville et tout, ça va être sympa. Allez, ciao, ciao, restez abonné si vous n'êtes pas abonné et à très bientôt.